Bonjour. Alors, moi je suis clinicultant et éleveur de volailles. Et aujourd'hui, je participe au grand jeu des ordinateurs pour pouvoir prendre en photo mes lapins et faire des vidéos avec pour les mettre sur internet. Regardez comme il est beau. Vous voyez oh, il est beau, mon lapin. Allez, on va le mettre dans ta caille. Alors, je vais vous montrer le travail, pour faire mes vidéos et mes photos. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans l'ordinateur. Alors, là, il y a une ventilation avec une carte marque pas trop récente, un processeur AMD, et là, elle reste avec le lecteur disquette, et là, le lecteur CD, ou un le lecteur CD, j'ai pas encore trop l'habitude. Et là, le fond d'écran c'est moi et mon lapin. Et je fais une vidéo qu'on va pouvoir voir où j'ai filmué mes poules. Mais le problème, c'est que mon ordinateur n'est pas assez puissant pour voir la vidéo. Et vous mettre sur internet, bon ça va pas quoi. Je vais des gens ça Je voudrais mettre des jeux aussi. Alors, ai un CD. sais 7h2. C'est un CD de jeu de stratégie. Voilà, je vais le mets dedans. Mais après, ça marche pas. Ça n'arrive pas. Le CD ou lecteur CD. Lecteur CD, il n'y a pas dedans. Alors que j'ai mis dedans, voilà, je le mets dedans là. Il y a dedans. Là, il n'y a pas dedans. J'arrive pas à le mettre. Allez. Oh voilà, oh, ouais. on a envie de m'aider là, ouais, que je sais pas qu'on retrouve un ou que ça, quelque chose, je, je me chose. Donc ce que je voudrais, dans l'idéal, c'est grâce au jeu concours, que j'ai un ordinateur où je peux faire des vidéos que ça ne rame pas, avec un écran assez grand pour que vous rentre mes yeux vous voyez, je suis obligé de mettre mes lunettes de soleil. Voir, euh, parce qu'elles font vues en même temps, et du coup ils voient mieux avec, mais j'aimerais bien avoir un plus gros écran, ce serait mieux. Et puis un clavier un peu mieux, parce que là, ça elles font des petit forcément, ils ne voient plus très bien. Puis la souris aussi, euh, des fois elle rate, ça n'arrive pas à viser les icônes. Donc, voilà. Et puis après, bon alors ce qui serait bien, c'est d'avoir un ordi qui soit performant pour aller sur Internet. Voilà. alors j'espère que je gagnerai ce concours, et merci à tous ceux qui m'encouragent pour le concours. Salut